J'aime pas Flurguel, j'aime pas Onyxia. Ça j'aime encore moins. On va piquer celle-là, c'est rigolo. Pas enfin, c'est très fort mais c'est rigolo. Est votre oh si nice, c'est rare que le token ait le, ait le ticket. Dès qu'on découvre un serviteur, on lui donne plus 4 plus 4. Le serviteur prend plus 4 plus 4. Et on améliore le buff de plus en un plus un. Ouais c'est ok Ça fait un peu de stats C'est ok Avant il était vraiment fou le buddy T'as l'état 26 tu faisais mana infini Il y avait un truc du style euh, Quand tu fais une découverte Non quand t'achètes un ticket tu gagnes une pièce ou un truc comme ça je crois que c'était ça. Quand t'achetais un ticket, tu gagnais une pièce. Et Doré, quand t'achetais un ticket, tu gagnais deux pièces. Et tu faisais vraiment mana infini. Quoi. Tu remplacais euh, le burst par l'ardeur. Enfin, l'ardeur par le burst. Est-ce que la carte prend plus un plus un ou bien l'effet C'est lui qui prend plus 1, plus 1. Lui, il prend plus 1, plus 1 et la carte que tu découvres, plus 4, plus 4, si j'ai bien compris. La Naga n'est plus qu'une de 1. En même temps, la carte était trop forte. Ça, c'est pas mal aussi d'équilibrer les tavernes 1. Hein. Ça donnait trop de RNG au jeu. Celui qui avait l'A3-1, euh, il avait un vrai avantage dès le début de game. C'est pas normal. C'est pas donne plus 4, plus 4, et après, plus 5, plus 5 Ah, peut-être. Bon. Dégueulasse, hein. On achète quand même, on up. Je propose. Dégueulasse, hein. On peut pas acheter, là. Roll, je peux pas roll avec ce personnage. Tu peux pas roll, en... t'as pas le droit de roll sur le tour 3. Qu'est-ce que tu dis, Mind Over 9000 Ouais ça doit être ça alors. Plus 4 plus 4 puis plus 5 plus 5 plus. Ouais c'est sympa. On va servir un peu au même hein. Ça aurait été mieux de booster burst, mais de toute façon burst c'est pas un truc que tu vas garder. J'ai de nouvelles recrues à ça. À... Et roll. Je pense. Bon oh, un ticket, n'importe quoi. C'est pas, voilà pas mal ça. Bon le bord est pas fou mais on est à 23. Prochain tour, euh, si ça coûte 4, on peut on gèle, on gagnera jamais hein. Okay. Je veux acheter ces deux là. Pas quand même. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Gros, Oh gros oh, gros oh, oh. La bataille fait vraiment rage, dis donc On va prendre un murloc avec ça. Ah, C'est pas mal ça et ça. Euh, bon. Prochain tour, on a Burst. Prochain tour, on a Burst. On trouve pas beaucoup de tickets, mais bon. On peut Up Burst. Ou Up Ticket. S'il n'y a pas de ticket, on up burst. Et s'il y a un ticket, euh, le truc c'est que j'ai quand même envie d'avoir mon burst. Après, s'il y a plein de tickets et des bonnes cartes, je peux peut-être geler. Hein. C'est pas choquant. Ouais, le board est pas horrible. Après, il est pas foufou. Il est moyen quoi. d'autres boards moyens, ça va le faire. Euh, le sien est moyen aussi. Ça devrait être ok. On va vendre deux pour acheter Yen. La question c'est qu'est-ce qu'on vend On vend les Murlocs Ou est-ce qu'on vend les deux, les deux démons Les deux démons je pense. Oh wow. Ah ça marche bien euh, Pas dégueu ce tour ah, On est tour 6 Ouais pas dégueu Mer <rire> Incroyable euh, Tout ça ça part du petit démon qui est gratos hein. Merci Royal Drill pour le Prime Merci beaucoup Incroyable. Incroyable ce tour. Franchement, ça nous permet presque de re-up. Incroyable. La RNG a changé de camp. Non, mais franchement, la gamme d'avant, elle était horrible. Hein. J'ai envie de up, franchement. Hein. Ouais, je suis pas méga haut en PV. J'achète des tickets juste pour acheter des tickets. Je suis pas sûr que ce soit bon. Je pense qu'il. Je sais pas. Le up est un peu bizarre, mais en même temps, on est vraiment pas mal. Hein. Ça, ça. Ouais. J'ai envie de up. Je sais que ça se fait pas trop, mais en même temps, ça, ça sert à rien. C'est gros c'est gros Je pense que c'est un bon move hein. Ouais Je vais hop bon, aussi je pensais que le buddy prenait des plus 1 plus 1 bon, En fait c'est la carte que tu découvres Au début lui c'est la première Que j'ai découvert je lui ai donné plus 5 plus 5 ah non, plus 4, plus 4. Et lui, quand j'ai découvert, je lui ai donné plus 5, plus 5. C'est ça, hein Si je dis pas de conneries Pas de backseat, c'est très désagréable. Mindover 9000. C'est pas contre toi, mais proposer des plays comme ça, euh... là, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas très agréable pour un streamer quand vous proposez des plays. À part si c'est des plays très compliqués sur, euh, on va dire, des plays d'ensemble, genre une macro, typiquement, euh... ah, t'es parti là-dessus, t'aurais peut-être dû partir là-dessus, ça aurait été intéressant. Là, pourquoi pas en discuter Mais euh, des choses genre euh, place comme ça, place comme ça, place comme ça. Euh... Si t'as envie de jouer, euh, je t'invite à essayer hein, de ton côté, hein. tu vas voir le jeu est très sympa, hein, mais... je Joue pas par procuration quoi. Oh waouh Le Ververse ou je le garde C'est de la caille. Pas besoin de lui, quoi. Ah, je l'ai gardé, j'ai viré quoi ah, mais j'ai viré le machin, c'est bien ça t'es en train de me dire mais je l'ai viré je l'ai gardé non je l'ai gardé j'ai préféré virer le murloc bien ça non c'est pas mauvais mais là vu qu'on est en mode murloc on a un petit peu moins besoin des découvertes quoi mais je pense que je peux encore le garder un peu c'est rigolo le board de mon adversaire Non, pardon, on est là. Demain, la bataille fait vraiment rage, donc. Ça, oh, c'est cool quand même, non? non Tenez, là, le ah ouais, ça, ça marche même avec ça. C'est long, hein? Ah, c'est vraiment bien je booste lui je booste tous les murlocs, peut-être lui en vrai merci Pitof du 59 ouais les, les, merci pour le soutien merci infiniment ouais les buddy changent toute la méta bah c'est ça qui est bien ça donne euh, plus d'explosivité un peu plus de rng plus de ouais plus agréable quoi le jeu est un peu moins équilibré je pense, mais on s'en moque un peu hein. quand on joue un jeu, on s'en fout que ce soit équilibré. Faut que ce soit, f... que ce soit fou avant d'être équilibré. Là c'est fou. Dommage. TV, hello hello. Là ça devrait être bon je pense. Ah non, il y a 6, pardon. Ah, j'avoue que Burst avec ça c'est gros de perdu une pièce d'or de gagné Je n'ai peur de rien. Ça Ah, presque comme ça. Hein. On va faire ça. Même si les créatures sont grosses, on ne sait jamais, on peut toujours se faire out, euh, out value, vous voyez. Bon c'est pas si mal, ouais. Ok, est-ce qu'on veut Burst Doré Burst doré avant ça. Je sais pas comment ça marche. Ah ah son bâton Je vous avais ordonné de prendre son bâton Bah ouais, bah là, ça va être débile là maintenant, les gars. Bah ouais, bon. Euh, ouais, quand même. En vrai magma en vrai mais vous êtes fou oh oui mais vous êtes fou Pétard pardon. Que la corruption Oh bordel. Mais il faut le garder. le garder mais je crois que c'est grid je sais pas s'il faut le garder on, on est d'accord on peut le virer là maintenant non c'est beau de le garder bah c'est ouais c'est une forme de romantisme mais c'est un peu con quoi non Ah le zap il est fat hein. 35-38 quoi le gros monsieur d'abord quoi j'aurais pu garder la, le murloc doré le Getter primal rond doré pour avoir plein de murlocs. Mais là, j'avais trop de choses en tête. Mais tout à fait là, c'était le play à faire. J'aurais dû garder le murloc, euh, le Getter primal rond doré. Mais bon, à un moment, il faut aussi euh, <rire> il faut prendre des décisions. Tu peux pas réfléchir chaque, à chaque play, sinon à la fin, tu ne finis pas tes tours. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je sais pas si on a besoin encore de ce Bran. Franchement, il est possible que Bran soit moins fort que. Je oh, pense que Bran, il est moins fort. Hein. Attends, mais je peux pas monter une tonne avec ça Bien. Hein. Ça, Je veux là. Ouais mais ça prend Nadina, ça c'est bien. Ça se dégage en vrai. Je le vire, hein. It's time. Ok. Il est tout petit lui. Il est tout petit. Il va virer. Il va virer. Il est tout petit. Il est trop petit, ce Magmalock Sérieux. Ah, it's time là. Important de dorer un, enfin de, de booster Leroy en PV et taunt. Il a un gros ton au début, ça s'écrase dans l'héroïne. Et comme ça, je prends pas le tunnelier aussi. Je mets 20 parce que je suis un gars cool. Hein. Je le viens, il est tout petit. On hein. me blague Bon, je fais déjà ça. Oh la blanchette, elle est énorme en vrai. 37-37 qui revient. Ah oh, c'est ça quoi. On est sérieux. On essaye de l'être. Autant que faire se peut. En vrai j'aimerais bien un autre dragon. Ok Je garde en main ça Quoi que dont, don't Leroy entre eux. Là Là Il a une hydre L'hydre si elle tape là Elle meurt Si elle tape là Elle meurt Mais bah, de toute façon elle meurt Mais si elle a boubou divin Enfin bref Le Leroy je le sens bien ici en tout cas Ouais, à la boubou divin. Bam! Bon, lui, on le battait, on était en train de le battre. Hein. Bah, écoutez, on a gardé Burst toute la game, hein. franchement. On a gardé Burst toute la game hein. Dire, hein. Goodbye man On se reverra hein. Ça c'est une certitude On se reverra Merci surtout C'est clair merci Adios mais surtout merci Il est incroyable ce gars Il... Ça c'est vraiment un gars sûr Il est incroyable ce type là pièce d'or de gagner. J'ai assisté à la véritable fin des temps. J'aurais choisi le même. Destruction. Conoré. Ok. Ok, big boy, good story. Et euh... plus gros à la fin. Comme ça. On a tous besoin d'un burst dans la vie. Non, mais en vrai, il, a été, il était fou. Je pensais pas que ça allait être aussi fort. Franchement, je sentais pas le snowball aussi débile. Nice, la, la value qu'on voulait. Ça, c'est la value qu'on voulait, ça. C'est tapé, mais ça reste en vie. Super. Ah non, ça reste pas en vie. Oh, c'est pas grave. Non, pas comme ça, Zinedine. Non. Quoique. En vrai, il, il est tout petit, son truc. Ah, c'est bon. Ah J'ai 100%. Pratiquement. Je pense qu'il a peut-être une chance de gagner, mais... Yes. Ouh. Ah, super, le burst. C'est incroyable. Franchement, j'aurais pas dit. Hein. Honnêtement, j'aurais pas dit que ça allait être aussi, aussi puissant. Parce qu'à un moment, on a quand même. Genre, on s'est dit, mais en fait, le Bran, il est pas assez. Il y a trois tours à peu près, tour 11, je crois. Tour 11 ou tour 12. Le Bran, il fait pas assez de stats par rapport au burst. C'est fou. Hein. Puis ça permet aussi d'allier. Et puis avec le dragon, c'était fou. J'avoue que la combinaison, euh, elle était bien, bien dingue. Ouais, top.